Bonjour, avant de commencer, il faut toujours se rappeler qu'une courbe dans un graphe est toujours une fonction mathématique, qu'on écrit f de x égale y. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la valeur de x varie, la valeur de Y varie. En d'autres termes, la variation de Y dépend de la variation de X. Dans notre exemple, ce qui varie en fonction de l'autre, c'est le nombre d'espèces qui varie en fonction de la surface en mètres carrés. Donc notre X, c'est la surface en mètres carrés, et notre Y, c'est le nombre d'espèces. Ainsi, après avoir schématisé le repère des X et des Y, on va commencer à placer différents points sur les valeurs chaque surface et du nombre d'espèces lui correspondant. Ainsi, 2 en surface lui correspond un nombre de 16 espèces. 4 lui correspond un nombre de 25 espèces. 6 28 espèces et pour les autres valeurs c'est 30 espèces à savoir 8 10 12 et enfin 14 après on va Relier les points de croisement à main levée pour pouvoir terminer notre courbe. On va la refaire pour qu'elle soit plus logique. Une fois qu'on aura terminé. Il faudrait effacer les projections pour ne garder que la courbe. Ainsi, notre graphe est prêt à être exploité. Pour répondre à notre question, à savoir déterminer sur le graphe l'air minimal qui est, rappelons-le, la surface minimale qui comporte la quasi-totalité des espèces. On devra procéder de la sorte. On va réaliser une droite horizontale parallèle à la courbe lorsqu'elle lorsqu devient stable ou horizontale. Et à partir du point de rencontre entre, ou du croisement entre notre cours et cette projection horizontale, on fait une projection verticale. Ainsi, notre surface de R minimale devra être ce point qui correspond à presque. 7,9 mètres carrés ou à peu près 8 mètres carrés Merci